vous pour les 10 ans d'Integra System et que je connais depuis maintenant 10 ans. Ce lieu est incroyable et pour moi c'était un plaisir de venir fêter cet événement. C'était une belle occasion de rencontrer les nouveaux partenaires, les nouvelles compétences qui développent et de lui montrer notre amitié et continuer à développer notre partenariat. C'est une journée d'échange déjà, de remerciement du travail accompli, du temps passé. Le cadre effectivement s'y prête très bien, les journées sont au rendez-vous, le temps magnifique <rire> Alors, On travaille spécifiquement avec Integra, euh, premièrement pour la qualité du service euh, de ses équipes. Euh, on travaille réellement en proximité, c'est-à-dire qu'Integra c'est une entreprise, et une société qui est capable de nous dire à la fois euh, oui c'est bien on vous accompagne sur ce projet là et parfois quand euh, ils n'ont pas nécessairement les compétences de dire on n'ira pas avec vous sur ce sujet et donc on apprécie cette franchise et ce, ce côté direct de, de l'entreprise. Dans bah, Integra il y a vraiment une équipe de pros donc euh, nous on connaît les métiers qu'on peut confier à Integra et on est toujours content du résultat, donc euh, on y va, on travaille avec Integra. Le choix d'Integra, en fait, euh, c'est pour nous une cohérence globale. Il s'occupe de toute l'infrastructure, de, de tout le périmètre informatique, infrastructure à l'hôpital de Brie. On cherchait de la sécurisation accrue et plus importante que celle que l'on avait aujourd'hui pour remplacer des systèmes qui étaient obsolètes chez nous. Et du coup, on a eu la bonne nouvelle de travailler avec Integra Systems. On apprécie énormément le sérieux et la technologie qui nous apporte. Puisque euh, à chaque nouvel applicatif ou à chaque nouvelle technologie qui sort, on en discute ensemble pour qu'on regarde la meilleure solution adaptée à notre besoin à nous. Pour moi Integra, c'est une belle SS2i qui va continuer à se développer avec des partenariats hors limousin. Sur les dix prochaines années, le souhait de la relation avec Integra, ce serait un partenariat technique encore plus important, plus riche, plus diversifié, pour nous amener à nous les meilleures solutions. Bon anniversaire Integra et bon anniversaire à toute, toute l'équipe. Bon anniversaire Integra Système Bon anniversaire Yann Bon anniversaire Integra Je vous souhaite un très bon anniversaire Integra